Bonjour, Vanessa simon catelin je suis auteur. François Souti, je suis illustrateur. Schmetterling, c'est un, un, un grand scientifique, un peu rat de bibliothèque. Il y a quelque chose qu'il pousse à l'extérieur de sa bibliothèque parce qu'il se rend compte qu'il y a un papillon qui s'appelle Levala Mysteriosa qui semble être en voie de disparition, voire même totalement disparu. Donc il décide, avec l'aide de son oiseau-parleur, parce mmh. qu'il a un oiseau-parleur, donc il décide de partir explorer le monde pour essayer de retrouver la trace du Levana Mysteriosa. Oui, le Levana Mysteriosa est mystérieux, mais il existe. Il faut savoir le chercher, il faut savoir le débusquer. Et c'est tout l'objectif de cet album, c'est où se cache le Levana. Et au fil des pages, on, on se rend compte qu'il est là depuis le début. Ça oblige le lecteur en fait un Petit retour en arrière, il était où Ah, il était là, hein, il était là aussi, etc. C'est à la fois un, un récit, un conte, mais c'est aussi un jeu qu'on pourrait classer dans le, la catégorie des cherches et trouves. Il y a des planches dans lesquelles il faut aller à la, à, à la recherche de ce fameux papillon. Et euh, ce livre-là est une alerte pour inviter l'enfant à prendre garde et prendre soin de cette merveilleuse nature qui les entoure. Il est publié en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle. Du coup, il y a vraiment un lépidoptériste, c'est comme ça que ça s'appelle, un spécialiste des papillons oui. qui, a, qui, a, qui a fait tout un volet documentaire qui sont les, les quelques dernières pages du livre. Il y a vraiment un propos euh, scientifique. scientifique. Les carnets de recherche, ouais. les planches, les essais de couleurs premier croquis, enfin, c'est le point de départ de toute cette histoire, c'est-à-dire c'est ce que j'ai envoyé à Vanessa justement. Et donc il est, euh, il est dans son laboratoire, il sort, il n'y avait pas d'histoire de papillon, il n'y avait rien, il s'appelait simplement Professeur Schmetterling. C'était un petit bonhomme qui était un peu rouillard tout ça s'est étoffé, et là donc euh, il, il s'est allongé et il est devenu beaucoup plus euh, Don Quichotte. Et donc euh, voilà, c'est toute, toute cette phase de recherche que j'adore, c'est ce que je préfère faire en fait, quand je fais une histoire. C'est chercher quoi. J'essaie de le mettre un peu dans toutes les postures, dans toutes les situations pour être suffisamment à l'aise après pour illustrer le texte à proprement parler. Ça c'est la dernière planche de l'histoire. D'ailleurs, le lait est caché dans, la, dans le paysage, Et, on va dire il est au premier plan près d'un gros chien poilu. Là j'en ai trop dit.